C'est ma première année chez Talent donc je viens rencontrer les dirigeants et aussi avoir de la visibilité sur les projets de talent sur l'année. Bah, retrouver les valeurs de l'entreprise, le partage et puis passer un petit moment avec les autres collègues qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer pendant le, nos missions et passer un petit bon moment. Ça a l'air d'être un gros événement donc euh, ouais, je pense que ça va être top. En tout cas j'imagine, vu les sons que j'entends, je pense qu'il va y avoir plein de choses. Bon bah moi je suis très content d'être là. On va faire plein de choses. Déjà, bon, on va discuter un petit peu de la boîte. Et puis après, on va faire la fête, on va aller boire un petit coup. Avec 1500 collaborateurs, 9 implantations, des savoir-faire et des activités très fortes, des savoir-faire marqués et une ambition fantastique. La maison talent comprend deux piliers que sont le Lab Paris, le Lab Tunis. Et c'est cet ensemble-là de 300 à 400 personnes aujourd'hui. Moi, le message que je voulais vous passer, c'était de vous dire que c'est un projet d'entreprise qui intègre, qui fédère, qui euh, euh, s'enrichit des différences et aujourd'hui, toutes ces structures qui nous ont rejoints nous enrichissent. Notre cible en 2022, c'est 40% du chiffre d'affaires de talent réalisé à l'international. Avec les ambitions que vous a données tout à l'heure Mehdi, je vous laisse deviner ce que ça représente en chiffre d'affaires. En nombre de personnes à l'international, Alex Eh bien, écoute, autant que tu veux. <rire> <rire> Pas de problème. 4000, donc tout ça, c'est des opportunités pour vous tous. Je pense qu'on est content d'être dans cette entreprise, c'est un beau projet. Je pense que c'est une entreprise saine et on doit tous garder aussi à l'esprit qu'on est là pour s'abuser. Ouais. Il y a euh, surtout euh, le désir, très important, puis une famille unie euh, qui travaille ensemble. C'est quand même, euh, c'est beau, ça montre qu'il y a la cohésion, des gens qui s'entendent et qui s'entraident. Bah, déjà on voit l'évolution de talent, donc euh, bah, au fur et à mesure des années l'objectif est de plus en plus élevé. On voit que chaque année euh, bah, on s'accroît avec l'achat d'une nouvelle société. Et donc, euh, bon, ça, ça laisse espérer de bonnes choses pour l'avenir, avec euh, tous les partenariats en cours, euh, et puis euh, l'expansion à l'étranger. Pour moi, le discours des dirigeants était rassurant à ce niveau-là. Tant que Talent continue à considérer ses consultants, comme, comme il l'a toujours fait, donc la croissance euh, sera une bonne chose. Ambitieux. ambitieux. Rejoins Talent, il va être ambitieux. C'est toi, le prochain directeur oh, ben, d'agence. Je crois en Talent, c'est tout. Oui, voilà. ça c'est le mot. La majorité des gens qui sont ici, en fait, ont très peu de rapport avec le siège en tant que tel. Et ce qui compte, c'est que le management qui est sur place leur communique ses valeurs de manière à ce qu'on puisse démultiplier les efforts vis-à-vis -vis de nos clients. C'est axé sur la réussite de la boîte et des collaborateurs, en fait. Des valeurs humaines qui, qui caractérisent talent. Je pense que c'est assez rare, mais le fait que Talent se développe aussi vite et aussi fort, ça a créé ce genre d'ambiance et ce genre d'envie. Ça nous donne encore plus envie, ça nous rassure, parce qu'on a l'impression d'être parfois très ambitieux, mais quand je vois les consultants de Talent tels qu'ils étaient aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va falloir que je revoie mes ambitions à la hausse.